Bienvenue à toi étudiant averti sur français à la carte Aujourd'hui nous allons voir une question qui se pose souvent et qui est très importante quand on veut progresser pour apprendre une langue à savoir comment faire moins d'erreurs Avant de commencer je dois d'abord te rappeler trois petites choses tu peux afficher les sous-titres en français si tu le souhaites. Si tu ne sais pas comment faire, alors regarde la deuxième vidéo de la chaîne en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien en dessous en description. Afin de voir une vidéo chaque semaine, merci de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Cela te permettra de savoir quand sera publiée la prochaine vidéo Et c'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. Et reste jusqu'à la fin si tu veux avoir ton bonus. Donc, pour revenir à notre question, comment faire moins d'erreurs Pour pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord répondre à une première question. Pourquoi on a peur de faire des erreurs nous vivons actuellement dans un monde où tout doit être parfait. Notre façon de travailler, notre façon de manger, notre façon de vivre d'une manière générale et donc y compris notre façon de parler devrait être parfaite. Il faut toujours qu'on soit au top dans tous les domaines. Mais si on y regarde de plus près, quelle est la personne qui est le plus souvent la plus exigeante avec toi. Et oui, c'est toi-même. Si on a si peur de faire des erreurs, c'est trop souvent parce que l'on a peur de ne pas être à la hauteur des attentes que l'on imagine. Parce qu'en effet, ces attentes, ce sont des hypothèses que l'on fait, mais qui sont bien souvent plus grandes que la réalité. Comment se manifeste cette peur la plupart du temps, la peur se manifeste par des répétitions, des phrases qu'on ne finit pas, un regard fuyant, un regard qui fuit, un regard qui va ailleurs, des gestes embarrassés, allant même jusqu'à ne plus pouvoir parler. On est paralysé par la peur. En réalité, c'est paradoxal, mais le fait d'avoir peur de faire des erreurs te pousse à faire plus d'erreurs. Alors, comment faire dans ce cas Tout d'abord, gardez en tête que tout le monde fait des erreurs. Même ceux dont c'est la langue maternelle font des erreurs. Et surtout quand on apprend une langue. Regarde les enfants. Ils mettent des années pour acquérir un niveau d'expression correct. Par ailleurs, quand tu t'exprimes dans une langue non maternelle, la grande majorité des gens sont compréhensifs et solidaires. Il y a seulement un risque qu'ils changent de langue, bien souvent pour l'anglais, en pensant t'aider. Mais dans ce cas, explique simplement que tu as besoin de pratiquer et tu verras qu'ils seront patients. A ton avis, étudiant averti, quel est le seul moyen de progresser et donc de faire moins d'erreurs. Et oui, c'est la pratique. Tu connais l'expression C'est en tombant qu'on apprend à marcher. C'est exactement la même chose. Plus tu pratiqueras, moins tu feras d'erreurs. Enfin, c'est vrai jusqu'à un certain niveau. Donc, pour revenir à notre question de départ, comment réduire ton nombre d'erreurs Premièrement, il faut accepter la situation. En effet, de cette façon, tu vas diminuer ton niveau de stress. Et, donc, et moins tu seras stressé, moins tu feras d'erreurs. Deuxièmement, si tu as oublié un mot ou tu réalises que tu t'es trompé, prends le temps de faire une pause, respire et corrige-toi toi-même si tu connais la réponse. Troisième possibilité, si tu bloques, cherche des mots ou une phrase plus simple. Bien souvent, on se complique la vie alors que la réponse est sous nos yeux. Quatrième possibilité, tu peux expliquer le mot que tu cherches par une expression ou une phrase. Par exemple, si tu as oublié le mot « boulangerie », tu peux l'appeler « la boutique du pain ». Tout le monde comprendra et très souvent, tu es très fort pour trouver des expressions poétiques. Cinquième possibilité, si tu ne trouves pas de solution, alors n'aie pas peur de demander à ton interlocuteur, c'est-à-dire à la personne à qui tu parles. Pose-lui la question, ça la valorise, elle sera contente et dans la grande majorité des cas, elle t'aidera avec plaisir. Enfin, pense à noter sur ton téléphone ou dans un carnet ses réponses, en particulier pour les erreurs que tu fais fréquemment, c'est-à-dire souvent, et relis ses réponses de façon régulière. Passons maintenant à la pratique. Juste sous la vidéo, tu peux voir un lien internet. Il te suffit de cliquer dessus et tu recevras ainsi directement sur ton email le premier principe de base pour perfectionner ton français. Si tu veux savoir ce que c'est, alors depuis ton ordinateur, clique directement sur le lien juste en dessous de la vidéo. Et depuis ton téléphone, clique sur la flèche à droite sous la vidéo. Dis-nous en commentaire s'il te plaît si tu appliques d'autres stratégies pour faire moins d'erreurs. Et quel sujet tu souhaiterais nous voir traiter dans les prochaines vidéos Et si tu veux voir une vidéo chaque semaine, abonne-toi, aime et partage cette vidéo avec toutes les personnes que tu connais et qui apprennent le français comme toi. Bonne pratique étudiant averti et à bientôt